C'était pour vous faire ma deuxième partie de ma wishlist, donc euh, désolée si vous voyez que ma tête et tout et tout parce qu'en en fait on n'entend vraiment pas dans le micro, euh, dans le, micro dans le micro de la caméra euh, et ça me saoule parce qu'on ne m'entend pas. Voilà. Euh, sinon bah, on va commencer la wishlist et puis voilà donc si je regarde là c'est qu'il y a... entend rien quoi, enfin moi sur mon ordi on entend parce que c'est vraiment puissant, j'ai mis ça en, en, en maximum mais sinon on n'entend pas et parce qu'en même temps c'est à cause de cette caméra et j'ai vraiment plus de charge, plus de batterie pardon donc on va tout de suite commencer. Que je peux pas acheter des choses sur internet parce que j'ai pas de carte et que mes parents et leurs cartes marchent pas sur internet. Voilà. Donc, il est vraiment super beau, voilà. c'est un bracelet, il est vraiment magnifique. Et donc il y a euh... donc, pour ceux qui l'ont reçu, donc il y a 4 étoiles virgule voilà. que Normalement c'est jusqu'à 5 étoiles. Il ne reste que 27, donc je me dépêche un petit peu. Après, donc ça c'est vraiment un coup de cœur. Donc c'est des lacets, ils sont vraiment super beaux, donc ils s'illuminent dans le noir. Et donc moi je voudrais bien avoir le boulot, mais sinon, c'est pas voilà donc aussi c'était pour aussi vous présenter le site, qui est Wish, qui est un très bon site. Après je ne sais pas s'il est fiable, il faut voir. des choses qui coûtent assez cher, avec les papas. Mais bon, ça dépend. Ça, dépend, ça dépend. Donc après on a un patch pour le moi je préfère euh, un, un patch exprès pour le mien qui coûte un 1€. Voilà. Donc je vous ai pas dit, enfin je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai déjà mis une wishlist, mais on n'entend presque rien. Donc j'espère que dans cette wishlist, on entend. Voilà. De parler fort, j'ai l'impression de passer pour une folle en fait. Bon, voilà, donc j'espère que cette